Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, une autre émission spéciale. Je suis avec mon euh, co-animateur Benoît Lafarin, qui est à ben. Comment ça va mon Ben? Ça va très bien, c'est un honneur d'être ici ce matin, parce qu'on a un invité très spécial. Yes, euh, c'est qui? C'est un nommé euh, Chase Ironside, entraînement connu, euh, entraînement, anciennement connu sous le nom de Pirano, pardon. Hey, comment ça va? Euh, comment ça, va? Ben, ça va très bien, vous autres. Yes, yes, yes, euh... yes. Hey, un gros gros retour là, récemment de Chase Aronside, un vétéran au Québec euh, qui n'a plus vraiment besoin d'introduction, honnêtement. Euh... Ouais, je pense qu'il est assez connu. Ben, euh... oui, euh... Écoute, c'est vraiment cool que tu aies pu prendre quelques minutes avec nous autres pour qu'on puisse passer en revue un peu euh, tous tes accomplissements, mais aussi, tu sais... Euh... Ben, des, euh, des trucs qui tiennent à cœur, puis tout ça, tu sais. Fait que, ben, je pense qu'on va passer vraiment un bon moment ensemble. Puis, euh, ben, vas-y, mon, mon, mon Ben. On t'appelle-tu Chase? On t'appelle-tu Charles? On t'appelle-tu Piralo Comme vous voulez. Bon, ben, Chase, dans ce cas-là, à quel âge tas commencé à t'intéresser à la lutte? OK, m'intéresser, c'est différent de commencer à lutter. J'ai commencé à lutter en 97. Okay. Euh, à faire des pratiques de lutte avec euh, Marc le Grizzly, « The House okay. of Bump », ce qu'on les appelait dans le temps. Yes. Euh, mais m'intéresser à la lutte, j'ai commencé vers 16 ans à peu près. Okay. Euh, parce que moi, j'étudiais en cinéma, euh, puis je faisais beaucoup d'improvisation, des shows, euh, animation de, de, de, de shows aussi à l'école et tout. Et euh, fait que moi, je m'en allais dans cette branche-là. Puis... Euh, un après-midi, euh, mon cousin m'appelle, lui c'est un gros fan de lutte. Lui WCW, WWF à l'époque lui c'était un gros fan. Là. Puis euh, lui il était plus jeune que moi, fait qu'il m'a appelé pour m'a dit « écoute, il vient annoncer mon sum puis euh, mon père pourra pas venir avec moi puis il veut pas que je prenne le métro tout seul, fait que ça te tente -tu de venir euh, avec moi. Ben, je dis, ben oui, moi j'aime toi genre de show. Fait que je vais aller voir c'est quoi live. Là, à la TV tu le vois, là, mais c'est pas tant tout pareil que, que, que quand t'es live. Là, fait que on s'en va là-bas, puis euh, écoute, j'ai tripé comme un enfant de quatre ans. Là, on était deuxième rangée en plus. Fait que je m'avançais tout le temps, me donnais la main au lutteur, puis euh, ça se faisait tout seul. Je j't tripais comme un enfant de quatre ans. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la lutte. Là. Euh, oui, c'était en 97, si ma mémoire est bonne. C'était au Forum de Montréal. C'était genre... ça que c'est ça. C'était genre qui avait fait venir la, la WCW euh, à Montréal. Puis ça, la finale, c'était euh, contre Hogan. Mais il y avait tellement des grands lutteurs ce soir-là. que c'est sûr que, tu sais. Euh... C'est ouais, ouais. fou. Il y avait les, les Booker T, les Ric Flair, les Hogan, euh, les ouais, était là. Là, c'est fou. Bah, oui, ouais. puis, puis tu sais, je vous le dis, là, moi, moi, je m'en allais dans la branche de cinéma. Fait que tout ce qui était spectacle, j'adorais. Mm. Ah, puis, j'étais un gros sportif aussi euh, en partant. Okay. Fait que, euh, ça englobait là, vraiment là, tout ce que je voulais là, euh, de ah, la vie, certain. finalement. Là, <rire> okay. Yes. Puis, dans le fond, à partir de ça, toi, j'imagine que tu sais, t'es mis en, en écouter avec ton cousin et tout ça. Tu sais. ouais. fait, qui ont été, dans le fond, tes inspirations? Qui ont été tes lutteurs préférés euh, ou lutteuses préférées de ta, de ta jeunesse, dans le fond? Ok, C'est sûr, quand je ne connaissais pas la lutte encore, euh, je, je t'aurais dit pas mal la même chose que tout le monde. Tu sais, Hulk Hogan, Macho Man, Sting aussi, c'était les gros noms là, que moi, je trippais à voir aller. Euh, mais quand j'ai commencé à faire la lutte, là, ça a changé beaucoup. Euh, j'ai eu un temps que c'était Mr Perfect, Kurt Henning, ça, c'est, c'était un des meilleurs lutteurs oh. que, que, que je voyais aller. Puis, ben, côté lutte technique, là, euh, mon idole, ça a toujours été Dean Malenko. Euh, je vais en surprendre peut-être plusieurs, là, parce oh, qu'au niveau, oh, zéro, hein. zéro zéro barre, là. je m'excuse, Dean, si tu m'écoutes, là, mais... <rire> Il y avait beaucoup de travail à faire là-dessus. Je pense que ça serait le premier à te dire. Là. Mais, euh, <coughs> mais non, c'est ça. Côté lutte, là, euh, technique, là, euh, moi, je trouvais que ce gars-là flottait dans le ring. Oh oui. euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup, pas imité, là, mais, mais j'ai beaucoup pris de ces techniques euh, dans le temps que je faisais de la lutte puis, euh, pour essayer de les incorporer. Là, euh. Il se, faisait, il se faisait surnommer euh, une prise. prise ouais, oh. puis je me souviens d'une euh, ouais. certaine époque, il avait pris un entraque avec Chris Jericho. Pendant toute l'entraque, il faisait une prise, il démarchait, il, il a le gars, il refaisait une autre prise pendant oh, ouais, genre 20 minutes. Ah, il, sincèrement, c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup euh, la technique. Euh, le crossface, euh, ça vient de lui. Ça, ça vient pas de Chris Benoit, ça ouais. vient de lui. Ah oui, ok, ok. Ouais. Ah, ouais. Bah, écrit, mais c'est intéressant. Euh, à... Vas-y, mon ami. Oui, il n'y a pas de trouble. Euh... Oui, on... tu disais tantôt que tu avais commencé à faire des pratiques avec Marc Le Grizzly la NCW, bien entendu, de House of Bomb. Ça t'a pris combien de mois avant de lutter régulièrement pour la NCW? Écoute, je l'ai rencontré à un show de la WWF au Centre oh, oui. de Monson, Marc Le Grizzly. Oui. Puis euh, il m'a donné la carte de la NCW parce que moi, dans ma tête, là, la lutte, c'était juste la WWF à l'époque. Comme un peu tout le monde, là, les, les fédérations indépendantes, là, je ne connaissais pas bien ben ça j'ai rencontré Marc, puis Marc, euh, il m'a vu que je trippais vraiment fort. Puis il trouvait que j'étais quand même costaud pour mon âge. Pis, hein. Fait qu'il dit écoute, on cherche toujours des recrues. On a une fédération à Montréal, la NCW, puis euh, voilà ma carte. si ça t'intéresse, euh, viens à une de nos pratiques, puis euh, tu verras c'est quoi. Là, fait que là, moi, dans ma tête, là, ça a... Là, Cling! La lumière s'est allumée. Ça. Euh, carrément, là... Trois jours après, j'appelais Marc Le Grizzly. Trois jours après, j'avais mon premier cours. Et trois mois après, j'étais dans le ring pour de NCW. J'étais prêt. Wow! Ah, fait que finalement, euh, c'est ça, ça. Fait que Charles, c'est un naturel, vraiment. Là, tu sais, ouais, c'est euh, vraiment. Euh, tu as toujours persévéré, la tête. Oui, c'est ça. Tu sais, quand l'expression, j'avais ça dans le sang, là, c'est ça. C'est exactement, exactement ça. Oui. Tu sais, on écoutait récemment. Hein, une biographie de Booker T, hein, puis c'était ça, ouais. hein, tu sais, lui, il est arrivé dans la reine puis tu sais, c'était naturel, là. Tout, tout, tout, tout, tout sortait, tout sortait, oh, puis c'était ouais. fluide, puis tout ça, tu sais. C'est un des plus grands aussi. Oui. Ouais. oui, oui, exactement, exactement. Et puis, euh, ben, suite à toute ta carrière, puis tout ça, euh, ben j'imagine que tu as subi quelques blessures, dans le fond, euh, au fil du temps. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de ça? Parce que malheureusement, Christy, euh, c'est le, les risques du métier, ah, comme on dit. Sûr, ça, sais, Puis, euh, malheureusement, on vit avec ça euh, un peu trop souvent euh, dans ce milieu-là. Écoute, moi j'ai été euh, probablement un des chanceux. Okay. Euh, côté côté grosse blessure, je ne me suis jamais cassé un os. Euh, j'ai jamais eu de, de, de, de ligament déchiré ou de muscle déchiré. Euh, fait que les grosses, grosses blessures, j'ai jamais vraiment eu ça. Okay. Euh, ce que j'ai eu de pire, c'est, si jamais vous me voyez, j'ai deux euh, belles lignes dans mon cou à hauteur du cervelet. Okay. Euh, un de ceux-là, c'était un de mes, dans, mes dans ma première année, c'était Challenge Bénia 7, puis j'ai fait ce qu'on appelle un portefeuille entre la 2 et la 3. Ah oui, oui, ouais. Ouais, fait que je me suis cogné là, derrière de la tête euh, sur le côté du ring, qui à l'époque il n'y avait rien pour le couvrir. Ça fait fait que, euh, ouais, disons que c'était n'était pas beau à voir, là, ça coulait beaucoup. Ouais, je et euh, ouais, J'ai été à l'hôpital, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai été à l'hôpital. puis euh, C'était l'intronisation de, de, de Frank Blues euh, au temps de la renommée de la NCW. Ouais, c'était euh, le début du temps de la renommée. la renommée en plus. Ouais. Puis moi, Frank Blues, là, je l'adorais. Puis c'était une personne vraiment importante pour moi. Fait que quand je suis arrivé à l'hôpital de Joliette, <rire> la femme a dit c'est pas beau, il euh, va falloir qu'on te mette. Euh, qu'on t'attache ça bien comme fou, Puis il va en avoir plusieurs points de suture. Puis je dit non, je te soigne que me mette un bandeau, désinfecte-moi ça, parce qu'il faut que je retourne à l'aréna. C'est une intronisation de Frank Blues. Il <rire> faut pas que ça. <rire> ah, la passion dépasse euh, toutes les. Ben ah, oui, ben oui, Fait que là je suis revenu à l'aréna là, j'avais j'avais des gaz là dans le de ma tête <rire> ah, okay, <là>, ouais. oui. <rire> C'était très beau à voir. Puis l'autre, c'est euh, un coup de chaise de de de chacal euh, qui a mal viré ah, un ouais. petit peu. Là. Ouais, je pense je pense j'ai trop donné le dessus de la tête au lieu de le faire. Ah là. ouais ouais ouais. Okay. Fait elle a, elle a, la chaise elle a ouvert puis le dossier m'a cogné en arrière de la tête, pis ça c'est ça, ça a ouvert puis euh, ouais. Pas la même place encore. Comment? Pas la même place encore. Là. Ouais, eh ben, des... je, tour. je, ah, je ça, en dessous. Juste en dessous. Ok, ça, c'est l'autre. C'est ok? Oh, oui, c'est ça. C'est vraiment juste en dessous de l'autre. Ça me fait deux belles cicatrices en arrière que j'aime bien montrer. Là. Ça... <rire> Puis, que... euh, dans le fond, tu, euh, tu viens de parler de Chacal. Euh, dans le fond, euh, c'est vers là où je veux m'en aller. Ben oui, ben oui. euh, tu as lutté longtemps. Euh sous le nom de accès interdit avec Chacal, en équipe. Ouais. Mais tu as aussi ouais. eu une, une run en single. Euh, ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu aimes le mieux, dans le fond? Est-ce que tu aimes mieux travailler en équipe ou tu aimes mieux travailler en solo? Je, je vous dirais que présentement, je te dirais peut-être en équipe, parce que me semble qu'il n'y en a pas beaucoup des vraies bonnes équipes. Euh, mm -hmm. euh, tu sais, comme, comme TDT, exemple, là, que j'ai eu un match avec eux là, samedi passé. Yes. Euh, des, des vraies bonnes équipes là qui rentrent partout là puis qui font euh, des galas partout juste en équipe là il y en a pas gros de ça puis j'aime j'aime le, le, le jeu que, que tu peux faire là dans un match euh, en équipe mais c'est sûr qu'en simple c'est vraiment là que, que, que tu peux te démontrer là à 100% puis c'est euh, euh, vraiment avoir un match comme tu veux l'avoir puis euh, euh, montrer tes prouesses finalement là t'sais. Beau, avec été, la foule aussi, ça se travaille vraiment, mieux un petit peu. Tu es vraiment exact. plus focus sur toi-même, tandis que là, ben sûr, un, ça le dit, c'est un travail d'équipe. Wow, tu ben travailler ça, ensemble avec, euh, avec euh, quelqu'un, un collègue, puis quand tu es capable de trouver quelqu'un euh, comme Chacal, ah oui, tu, Chacal, qui a une bonne euh, expérience. Ah oui, tu sais, un des meilleurs du Québec. Il, il, ouais. il travaille bien, puis il se travaille bien. Tu sais, ben, ça fait en sorte que, dans le fond, euh, ça fait un beau total package, si on, si mm -hmm. on peut dire. Tu sais. C'est vraiment, Ça doit être super le fun de travailler avec, euh, avec Chacal. J'ai eu, euh, été plusieurs années, puis je peux te raconter une anecdote là, pourquoi on a commencé en équipe. C'est bien ouais, drôle. Je vais vois, vois te la dire euh, tout de suite après. Là. Mais... Euh, avec Chacal, euh, écoute, ça a toujours été facile. Là, euh, Chacal, c'est un, moi j'appelle euh, Chacal le général du ring, là, euh, un peu comme Triple H, euh, c'est un gars qui va se souvenir de tout. Puis, euh, euh, il manquera pas, euh, il manquera pas une chose qu'on avait à faire dans un match. Puis, euh, c'est vraiment un gars euh, fantastique là, euh, Il, il m'a aidé beaucoup à me dépasser à l'époque. Puis, euh, je pense que c'était réciproque aussi là, euh, de, de ma part envers lui là mais euh, mais c'est quelqu'un de, de, de, de très accompli dans le domaine de la lutte puis euh, ça a vraiment été euh, numéro un puis euh, la raison pourquoi qu'on a commencé en équipe c'est moi qui a fait rentrer euh, Chacal au, au, euh, aux pratiques avec Grizzly okay. je pense qu'il est arrivé peut-être deux, deux mois après moi, ça, ça a pas pris de temps lui là, aussi là, à rentrer euh, euh, pour des shows de lutte, mais à toutes les fois qu'on qu qu pratiquait ensemble, moi puis Dave, moi puis Chacal, euh, on l'appelait Dave là, ça a sorti, fait que <rire> non, <rire> euh, à toutes les fois là, il arrivait toujours quelque chose qu'on se blessait là sur une niaiserie. Là. Exemple, je vais le ramasser par terre, j'ai mal pouce dans l'œil. Fait qu'il arrivait là. <rire> Il arrivait plein de choses comme ça. Puis là, Marc, à il a dit, là, « Là, les boys, là, on va vous mettre en équipe. » Parce que ça n'a pas d'allure. Il arrive tout le temps. <rire> ouais, là. Ça a commencé comme ça. Fait qu'on a eu peut-être deux ou trois choses qu'on était en simple. Okay. Euh, puis ça, je pense que c'était plus comme des try-outs. Où okay. ce que Bertrand Hébert, le booker, nous regardait aller probablement. Puis il disait, « OK, ces gars-là sont prêts. On va les mettre dans le ring. » tout là. Mais euh, un coup qu'on a commencé ensemble, là, euh, écoute, ça a tellement bien fonctionné que... On a resté ensemble là, pendant des années. Là. Oui. On a, je pense, deux, deux ou trois ceintures par équipe qu'on a eues là. Fait que, ouais. Oui, c'est trois de mémoire. Trois, exact. Ouais, Chase, est-ce que tu es le genre de gars qui aime mieux être heel ou être face? Et pourquoi? Donne-nous la raison. Heel à 100%. Ok. <rire> euh, Heal là, c'est euh... oh, mon Dieu, comment je pourrais te dire ça? Tu peux faire carrément ce que tu veux. Quand oh, tu bien. veux. C'est toi qui gères le match aussi la plupart du temps. Euh, Puis, tu peux t'en sauver avec n'importe quoi là, envers la foule. Là. Fait que tu te défoules, c'est toi le roi et maître. Euh, c'est comme... Tu peux pas demander mieux. Là. Tu peux pas demander mieux en étant C'est un bon point que apportes là, au niveau du Hill. Parce que le Hill... S'il n'y aurait pas un « heel, il n'y aurait pas le « face ». Parce que dans le fond, la job du « heel, c'est de mettre le « face ouais, » over, tu sais. C'est ça, que, est ça, qui, est ça, sûr, est ça qui est le fun, parce que, tu sais, c'est comme valorisant d'être un « heel, parce que si tu ne fais pas bien ta job de « heel, ben l'autre a l'air d'un jambon, tu sais. Et puis, ben, euh, tu sais, si vous me regardez le visage un peu, euh, j'ai pas vraiment un visage de, de « baby face ». Moi, je <rire> trouve, <rire> en tout cas… Ouais, ouais. Dans, dans mes expressions, tout le, là je suis correct, là je suis bien gentil, là, mais dans, dans la vie de tous les jours, euh, j'ai tout le temps le front euh, plissé un peu, puis je suis tout le temps un peu comme ça, là, tu sais, avec mes yeux, puis tout. j'ai pas un visage de de, de baby face, je trouve, puis, euh, euh, puis de toute façon, Hill, j'ai toujours euh, tripé là. Face aussi, j'ai aimé ça. Là, j'ai eu des belles runs avec la mafia du Booker là, dans mes premiers euh, championnats là. Euh, québécois, puis tout, là, ça, ça a été vraiment plaisant, là, puis le fun. Mais, je sais pas, il y avait toujours un côté, euh, j'aimais ça être « heal », je pouvais faire un peu ce que je voulais, puis, moi, euh, ouais, ça a toujours été ça, moi, « heal euh, ». Durant toute ta carrière, dans le fond, est-ce que tu peux nous nommer des adversaires euh, avec lesquels tu as aimé travailler? Tu sais, là, on a parlé de, de « Chacal ouais. », mais euh, est-ce qu'il y en a d'autres euh, dans, dans la carrière? Il y en a sûrement d'autres, ça, c'est euh, ça oui. Wow, oui, il y en a plein. Euh, pierre carl Ouellette, euh, c'en est un là, que j'ai vraiment adoré. Puis lui, euh, il y a une loi un peu euh, non écrite dans la lutte où, que, quand tu luttes contre un vétéran, c'est pas toi qui vas aller voir et lui dire Hey, je veux faire ça, ça, puis ça. Mm -hmm. C'est toujours tu vas voir le vétéran et tu lui dis Toi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le match? Ben, quand sa réponse, quand j'y ai posé cette question-là, ça a été « Ben, n'importe quoi, mais, mais toi, c'est quoi que aimerais faire? » Écoute, il m'a déstabilisé, là, complètement, là. « euh, euh, ben, euh, euh, ben, écoute, j'aimerais ça qu'on fasse ça, mais c'est toi, là. » Tu sais, je reviendrais toujours à lui, là, tu sais. C'est ça, puis tu sais, comme par respect, tu veux comme pas froisser la personne qui a fait, genre, mettons… Euh... C'est la... ben normal aussi. Normal, y en a fait sais... pas... À cette époque-là, il là, y en avait fait pas mal plus que moi et encore aujourd'hui, c'est pareil avec les run un run avec Jean-Pierre Lafitte, je pense, hein, à cette époque-là. Jean-Pierre ouais oui. Ouais, il y avait avec à avec il, y avait ça, ça. AWE, il y était à WCW aussi. Ouais. Ouais. Il y avait fait ouais. un petit run à WCW pas trop longtemps aussi. Yes, oui. Ma mémoire est bonne. Oui, puis impact aussi dans les débuts, là, il faisait Mister X, je pense. là. Hein. Ouais, 2002-2003, là, 6 années-là. c'est ça, exactement. Exact. Comme Chris Saban. Où il avait killé ouais. tout le monde dans la rampe. Comme <rire> je me rappelle. La fois qu'il avait ouais, fait ouais. une bombe ça la rampe, là. Oh. Il, avait, il avait fait un front flip, ça la ouais, c'était malade, c'était assez <rire> pis faut, faut se ouais. dire, évidemment, euh, euh, Frankie de Mobster et Chacal, là, hein. on ne peut pas passer à côté de ça, parce qu'on a tout fait ensemble. Là. Mm -hmm. Puis, il euh, y a un match à Toronto, je vais toujours me souvenir. Euh, on s'en allait à Toronto euh, pour la, la AWF, je pense que ça s'appelait à l'époque. OK, De Ron Archeson. Oui, oui, oui. Ron Chesson, puis euh, c'est là que Edge, Christian, euh, Trish Raddis, Gail Kim étaient. Edge et Christian n'étaient plus là, mais Gail Kim est encore là. Mm -hmm. Fait qu'on l'a rencontré là-bas, Gail Kim. Mais, oui, anyway, tout ça pour dire que, écoute, on n'a pas dormi la veille du tout, puis on est. Complètement brûlé, Complètement okay. brûlé. On a quand même fait notre 6h30 de route. On est arrivé au show, puis je pense qu'on s'est tapé le meilleur match qu'on a jamais fait. C'était un triple threat entre moi, Marc-André, euh, Frankie <rire> Monster et Chacal. <rire> OK. Je m'excuse, ça sort du sol. <rire> <Non, y a rire> puis euh. Puis c'est ça, on a vraiment là, sorti euh, un de un match euh, parce qu'on se connaît tellement par cœur, puis il y a tellement de chimie entre nous trois que ça a été là, vraiment excellent. Puis il ben, faut que je parle aussi de, de, de Samoa Joe. Oui, c'est euh, qu'on s'en allait dans le fond. Que... Ben, ouais, c'est ça exactement. J'y ai pensé aussi là, que ça allait faire un lien. Là. Mais Samoa Joe, je n'ai pas le choix de le dire parce que je vais vous conter l'histoire au complet. Là. C'était supposé être, moi, en simple, un contre un contre Samoa Joe au, au départ. Okay. Puis, puis j'ai appelé Marc Le Grizzly parce qu'à cette époque-là, ça va amener un autre lien, une autre question plus tard. Je ne savais pas que je souffrais de l'apnée du sommeil. Okay. Okay. Fait que j'étais vraiment pas à 100%. Puis je venais d'avoir un accident de taux qui m'avait donné un traumatisme crânier une couple de mois avant. Fait que j'ai dit à Marc, je dis, écoute, les portes sont fermées partout, là, maintenant. Là. Je ne peux pas aller dans le professionnel comme je veux. Fait que si je suis pour lutter avec un gars comme ce moi, Joe, il faut que je sois à 100 Moi, je veux qu'ils se souviennent de moi. Puis, je veux que quand il retourne à Rouen, si jamais j'arrive là à un moment donné, dise Ah oui, ce gars-là, on a eu un méchant bon match ensemble. Ça serait bon que vous le preniez. Puis, tu sais, ça marchait comme ça un peu les contacts à l'époque. Oui, oui, vraiment. Fait que, moi, je voulais pas avoir l'air d'un jambon aux yeux de ce gars-là. C'est pas de le mettre euh, sur un pied d'estal, là. C'est pas ça du tout, là. Euh, C'était vraiment, moi, là, je voulais être à 100% contre ce gars-là. Fait que, euh, que j'avais dit non à Marc. Et là, Marc, il dit, ouais, mais là, si, si tu veux que je mette contre? Ben, je sais pas, moi, Frankie de Mobster, Chacal. Ouais, mais Chacal, il y a un match déjà en qui mais... Je sais pas, Frankie, Kevin Steen, Kevin Steen, il est hot. Euh, Kevin Owens, Kevin Steen, il est hot. Euh, Mettez-les contre lui, là. Et, il, il est fort, là, présentement, tu sais. Ouais, tu vois, pas Finalement, il me rappelle deux semaines après. Puis il me dit on va mettre Kevin Steen contre, euh, contre Samoa Joe, un contre un, mais je veux absolument que, que tu joues avec Samoa Joe un peu. Ça, c'était le, le, le. Ce que Marc avait dans la tête, finalement, là, tu sais. Fait que, ouais, ouais, ouais, il voulait absolument que, que, que, que, je, que, que je fasse la lutte avec de Joe. Lui, là, c'était... Tu sais, on était à peu près même shape. Euh, J'étais un petit peu plus grand, un petit peu plus large que lui, là, mais on était à peu près même shape, le même le style de lutte, là, un peu. Puis, euh, mm -hmm. fait il voulait absolument, là, c'était dans sa tête. Fait il dit, ce qu'on va faire, c'est que pendant le match, on va virer ça un match par équipe. J'ai appelé Samuel Joe, Joe, il est correct avec ça, il n'y a pas de trouble. Fait que arrivé au show, euh, je parle avec Samuel Joe, pis j'ai dit euh, écoute, je viens d'avoir un traumatisme crânien, Fait que je te demande juste de faire attention à, à cette partie-là. Ouais, mais c'est un ange à ce gars-là. Vraiment fin, là. Ouais, mais t'es-tu correct pour le t. Le médecin, il est pas trop pour, là, mais moi, je suis correct. Et, OK. Fait que j'ai dit, fais juste attention à ma tête. Pas trop. Ça a été euh, numéro un, parfait. Puis durant le match, il m'a assis en dehors du ring, là, ce qu'il faisait souvent à l'époque. Euh, il t'assoit proche des guardrails, là, puis il s'envoie à l'autre bout, puis il court vers toi, puis il te fait un kick euh, au visage. Oui, son face wash je t'appelle. Ouais, c'est ça, mais il, il faisait on... comme ah, en, en ring aussi. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais, il bon, passait ça sur le bord de la face. <rire> ouais, c'est ça, exact. Fait qu'il l'a fait comme euh, trois fois. Puis après ça, il m'a regardé, puis il a fait un petit clin d'œil, puis il m'a juste donné une petite tape dans le cou. Hein. Comme tu, dappes, tu donnes une tape dans le dos à quelqu'un pour dire euh, « oh. merci » ou quelque chose comme ça. Fait que ça a été vraiment un gentleman. Euh, J'ai vraiment adoré mon expérience avec Joe, puis euh, c'était vraiment le fun. Oui, est -ce que tu, Chase, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de l'invasion de la défunte CCW à Québec dans le début des okay. années 2000? Je vais pouvoir okay. te, te, te backer là-dessus. Oui, c'est ça, parce de... que, écoute, ça fait tellement longtemps, puis... Ça fait 20 ans, Oui, c'est pas un petit peu plus même. Ça, c'était ouais, en quoi? Deux... 2001-2002. 2000 ou avant? Oui, c'était en 2001-2002. Je te dis, 2001-2002, puis si ah, on ouais? fait un, okay. une, un retour en arrière, dans le fond, à l'époque, il y avait trois... Euh, compagnie de lutte, euh, Le Big Tree qu euh, ouais, qui, qui était dominante au Québec, il y avait la NCW, la ICW, puis euh, la CCW euh, à Québec. Ouais. Puis c'était ouais. toujours un peu là, des, des, des, euh, des guerres, un peu de territoire à cette époque-là. Puis je me souviens qu'à une certaine époque, euh, ben deux euh, fédérations, entre autres, c'était comme... Euh, comme un peu fusionné pour certains spectacles, okay. dont euh, la NCW et la CCW. Oh, oui. Donc là, je me souviens que euh, Sony lui roulait, dans le fond, ses shows le vendredi soir. Mm -hmm. Fait qu'il avait fait venir euh, Toi, Mobster, euh, Chacal. Chacal aussi, je pense. Ouais. Et euh, Dream Killer, de mémoire. Oui. Euh, oui, oui Puis oui. il y avait eu une storyline derrière tout ça. Pour euh, essayer de copier l'Invasion. Euh, oui, c'est ça, parce qu'à cette époque-là, c'était comme la, la mode là, de l'Invasion où. Euh, WCWP essayait de conquérir. Ben, la, oui, c'est ça, c'était le, le Monday Night War. Non, tu sais, euh, mais c'était après, c'est quand Gwen euh, s'achetait à Oui, c'est ça, fait que, Ils ont voulu faire un petit peu la même chose. Oui, c'est ça, exactement. Dans Storyline, pendant. Yes, yes, yes. Fait que, tu sais. Euh, je sais que tu as compétitionné une couple de fois avec Sony. Euh, ben, ouais. Si tu veux, tu peux nous, <rire> nous parler d'une certaine anecdote qui est quand même assez drôle à propos de Sony. C'est mais... un grave Oui, oui, oui, Ça concerne Chacal aussi. Euh, <rire> okay. mon état, on était en équipe d'ailleurs euh, pour ce match-là contre Sony, mais je ne me souviens plus qui, qui était avec Sony. Mais euh, il y a oui, eu un moment donné Sony, où Chacal, euh, Sony était couché dans le ring, puis Chacal y allait donner un stump euh, sa tête. Avec son pied. OK. False stomp. Puis là, on entend Sonny. Que... Ouais. Puis on entend Sony plus fort. <rire> ouais, OK. Je... Puis, puis moi, je l'entendais dans le coin. Là. OK, en plus, toi, tu l'entendais. Oui, oui, Chacun Chacal, <rire> oh, <ouais>. Chacal <rire> il en donne un plus fort. Il dit, eh là, arrête, right, le plus fort. Il en redonne un autre, mais un crime, mais... il stampe là, c'est pas une main morte, là. Et il va d'aplomb, là. Moi, je regardais ça, puis je oh, ah, i à toi les fois qu'il le faisait OK. À toutes les voix, il disait plus fort, plus fort, plus fort. Il a fait ça comme quatre, cinq fois. <rire> ah, là, ouais, il <rire> écoute, là, il faut qu'il le dise non plus. Écoute, je vous le dis, là, il tapait, là, comme si tu essayais d'écraser une noix sur le ciment avec ton pied, là. C'est <rire> ah, ouais. là. Okay. <rire> C'est fou, là, comment hein, il tapait fort. Puis Dave, il en revenait pas. Là. Il était comme, mais là, je peux pas aller plus fort que ça. Je vois le vent, il m'a le tué. <rire> <rire> peut... C'était la même chose, là, Sonny, avec les coups de chaise. Euh... Oh, oui, oh, oui, moi, je me souviens. Fois, ah, il avait ça dur. Sort, ouais, ouais. Moi, je me oh, souviens, ouais. à un moment donné, Sonny avait lutté contre euh, Jake Matthews à Québec. Ouais, ouais, OK. Puis, euh, il y avait un spot, à un moment donné, où est-ce que... Euh, Jake allait dans le ring puisque que Jake avait une pelle. Ah, fait, je ouais, ouais, ouais, si ouais. encore. Puis mais... il fallait qu'il frappe. Euh, il venait faire une intervention, je pense. qu'il fallait qu'il frappe. Ils ont préparé le, le spot parce que, bon, c'est ce très déterminé. Mais Christy, les performances, les gars, ils les font pareil. On a beau dire ce ben bon, oui. hein? C'était un gars qui était solide à l'époque. Oh, il... Puis. Le euh... fait en béton, c'est ce ouais, ça. Ouais, c'est ça. Fait que. Euh, Jake pratique avec, puis il donne un coup, puis un bon coup, là, hein, tu sais, puis Jake, euh, Jake, on s'entend, il était réputé pour, euh, c'était pas un enfant ouais, ouais. c'est un gars qui jouait au hockey, il est capable de rentrer, puis Criff, il fait ça pour de vrai sur Sony. Fait que moi, je me oh, souviens, ouais. Sony il avait dit, écoute, euh, Jake, pendant le show, je veux que tu frappes le plus fort possible, euh, faut que ça soit vrai, faut que ça a l'air vrai, tu sais, puis bon, là, le spot arrive, puis là, Jake, il frappe de toutes ses forces avec une telle à jardin, là. L'appel oh oui. à Jardin, elle a cassé. <rire> ok, l'appel à Jardin, elle a cassé. Puis je me souviens, bon, en fait le spot, ils sont en arrière. Puis là, Sony avait dit à Jake Hey, le gros, t'aurais pu fesser plus fort. Fait oh <rire> Oui, il était fait comme en béton, armé, je sais pas. Ah quoi, non, mais... c'est fou, c'est fou. Ah ouais, mais la mais, vie, mais je, pense que, je pense qu'il aimait la douleur, tu sais, il y a des... Ouais. Pas, pas, pas masochiste là, mais, mais je parle dans la lutte, là, tu sais, dans la vie ouais, de, ouais, de tous les ouais, jours, ouais. je ne sais pas, là. Mais je pense pas qu'il était comme ça dans la vie de tous les jours, là. Un genre de Mick Foley ouais. qui aime ça stiff là. Avait exact, exact. Sa, il avait oh, ouais, ouais, Lui, il fallait que ça rentre là, au taux, là, parce que même tes moves que tu y faisais, <rire> les coups de euh, les, les moves les plus basiques que tu pouvais trouver, il euh, fallait que ça rentre au taux, là, Parce que lui, lui euh, pas qu'il acceptait pas ça, là, mais il aimait pas ça. C'était trop, euh, trop euh, normal. Là, il fallait ça, dit, que ça, ça, soit à... fort, ça Ça revient à dire un peu, tu sais, euh, les avantages. Les adversaires les plus coriaces, ben, c'est sûr que Sani a dû en faire, ah, ben, en dû en faire partie. Oh, il, en fait mais... partie. il en fait partie, c'est clair. C'est clair qu'il en fait partie. Ah oui, pas de trouble. À la NCW, tu as été six fois champion poids lourd de la Fédération, champion québécois bien entendu. Une fois champion poids léger et cinq fois champion par équipe. Comment te sens-tu après ces merveilleux accomplissements? Écoute, c'est euh, j'ai ma plaque du oui, temps de la renommée aussi, hein. Fait que ça aussi, ça a été. Euh, ah ben oui, ben oui. Mais tu sais, il faut se dire une chose là-dedans. Là. Euh, Je sais qu'on qu parle de moi en ce moment, mais si ce n'était pas des autres, euh, ça ne serait pas arrivé, ça aussi. Hein. Fait que la lutte, c'est un jeu à deux, euh, à quatre, à six, peu importe, mais c'est un jeu entre tout le monde. Mm -hmm. Puis euh, Si tu veux avoir de l'air d'un million de dollars, mais ça prend quelqu'un qui te fait avoir de l'air pour un million de dollars. Fait que, euh, mais oui, euh, six fois champion québécois, euh, j'aurais jamais pensé à ça avant. Moi, une fois, j'aurais été <rire> satisfait. <se> <rire> mais six fois, euh, faut croire que j'ai eu des bonnes runs. <rire> ouais, C'est ça. Mais... Puis tu sais, on en parle souvent avec, avec nos invités. Puis tu sais... Quand on les met sur le fait accompli sur le papier, tu puis on leur dit Regarde, c'est ça que tu as fait, souvent ils font comme eh ouais, ben, ils ont tellement fait de... tu sais tu t'en rends pas compte parce que tu es, dans... es dans le es dans le moule, puis tu fais tes affaires, puis tu tu puis tu travailles en équipe avec tout le monde comme tu dis. Puis tu sais, c'est le fun de ramener des beaux faits comme ça, parce que honnêtement, tu ouais. le mérites, tu sais, fait que puis, puis dans, dans les faits, moi que j'ai que j'ai vraiment là euh, le plus apprécié, eh ben champion québécois, c'est clair là, champion par équipe, puis champion de la télévision aussi, ça c'est clair, clair, clair là. Euh, mais les six fois que j'ai été dans le top 500 des meilleurs lutteurs au monde aussi oui, oui. dans le PWI, ouais ouais. Euh, que, tu sais, j'ai lutté neuf ans à peu près, puis la neuvième année, il euh, y avait pas grand chose qui s'est passé, mais j'ai été quand même six fois de suite là dans le PWI 500 fait que c'est quatre choses. Puis euh, euh, mm -hmm. les trophées que la NCW donnait à cette époque-là, euh, on faisait des parties de Noël, puis on, on se donnait des trophées un peu comme un gala, là, euh, la disque, mettons, des choses comme ça. Puis, euh, puis moi, j'avais souvent les, les, le lutteur le plus populaire de l'année. fait que ça, c'était dans mes runs où j'étais babyface. Fait que euh, fait que ça aussi... C'est niaiseux, parce que c'est rien que nous autres, ça se passait, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Ça veut dire que j'ai fait ma job, puis euh, ça veut dire que je l'ai fait avec brio aussi. C'est ça. fait que ça, pour moi, c'était bien important, là. Puis, euh, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, euh, je, avant... je, regarde, je regarde par là, parce que j'ai vu mes trophées, là. Okay. <rire> <rire> ouais, juste avant l'émission, tu voulais parler d'un sujet pour sensibiliser les gens, une cause qui te tient à cœur, c'est... C'est-à-dire les problèmes de sommeil euh, ainsi que l'apnée du sommeil. Euh, la parole est à toi, ouais. toi, mon ami. Bien, merci, merci. Euh, merci. Jonathan, je t'en ai parlé pas mal de ça euh, euh, par, par Messenger. Là. Yes. Euh, mais je, je vais commencer par dire que souvent, les gens entendent troubles de sommeil, ne portent pas plus attention à ça. Et pourtant, tout ce que ça peut vous faire, c'est des mains là. On parle du système immunitaire, on parle de votre santé physique, mentale, évidemment, parce que là, vous ne pouvez plus rien faire. Là. Tout ce que vous prenez pour acquis dans la vie, euh, bien manger, euh, faire de l'exercice, du sport, euh, aller à l'épicerie, euh, prendre votre auto pour aller travailler, le travail, euh, votre famille. Euh, moi, je disais tout le temps non à mon fiole, là avant qu'on découvre que je faisais de l'apnée, la, puis mon fiole était jeune, mais quand il pas parrain, ça te tente toujours au soccer avec moi? Non. Le parrain, il est fatigué, il n'est pas capable. Fait que tout, ça revenait toujours à ça. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans votre vie. Jusqu'à temps que je me fasse tester. Puis quand j'ai eu ma machine, euh, pour vous mettre en contexte, ça se calcule par le nombre de fois que vous avez arrêté de respirer par heure. Okay. Une moyenne au Québec, c'est environ 30 fois à l'heure. Un cas extrême, ça se situe à peu près entre 50 et 75 fois à l'heure. Moi, j'étais à 120,6 fois à l'heure. <rire> c'est un abordage. Puis le 0,6, c'est parce que c'est une moyenne. C'est toujours une moyenne qu'ils font. Okay. Euh, ça, ça veut dire que j'arrêtais de respirer aux 30 secondes en moyenne. Et mes arrêts respiratoires duraient entre 19 et 34 secondes. T'es un finalement Fait que finalement, tu respirais. Tu respirais. Des, plans, ça... des plans pour mourir asphyxié oui, Ben oui, ça se met. Je suis vraiment pas bon en mathématiques. là, Mais d'après moi, là, ça ressemble à en haut de 90 de mes nuits que je ne respirais pas. Ben oui, on donc, c'est un C'est fou, là. Fait que c'est très insidieux comme maladie parce que ton corps va s'habituer à ça. Et toi, tu ne le verras pas. Jusqu'à temps que tu ailles ta machine, ta CPAP, qu'on appelle, et que là, tu vois pour la première fois de ta vie, parce que dans mon cas, j'ai eu ça toute ma vie. Okay. Et que tu vois pour la première fois de ta vie que, ah, c'est ça, bien dormir. <rire> c'est ça, capoter la première journée, là. Et, et, écoute. La première journée là, euh, je, je vais commencer par dire, moi faire le ménage chez nous avant ma machine là, c'était l'histoire d'une journée puis c'était une passer à la mop puis passer à la balayeuse avant à la mop. Ça c'était l'histoire d'une journée là, pour moi. Là. Ok. Ça me prenait tout là. Aux cinq minutes, j'allais prendre des breaks parce que j'étais tellement brûlé là que c'était ça là. Ok. Quand j'ai eu ma machine là, puis que je me suis levé la première nuit là, j'étais de même chez nous là. Euh, je ne me tenais pas là, j'avais comme trop d'énergie. Puis là, je me suis mis à regarder mon appart, là. Voyons donc, c'est dans bien le bordel, ça. Je vous le dis là, j'ai fait, j'ai lavé les, le, le, le plancher avec la balayeuse et tout. J'ai poussé à grandeur. J'ai lavé les murs, le plafond, mes portes patio, mes fenêtres, ma salle de bain au complet, là, le bain, là, c'était une méchante job, là, pour moi, laver ça avant, là. Okay? J'ai tout fait ça un avant-midi. Puis j'avais encore de l'énergie après. Puis je savais pas quoi faire avec cette énergie-là. Je tournais en rond chez nous. Je n'en revenais pas. C'est malade. Fait, fait, C'est ça, là. Puis depuis dès que j'ai ma machine, j'ai plus jamais eu un rhume. Puis avant, mes rhumes, à tous les hivers, ça virait en sinusite. Fait, quand je vous parlais de système immunitaire, là, ça en fait partie de ça. Ah, C'est malade. Euh, les... Les plus gros problèmes qu'il faut avoir, c'est les pertes de mémoire. Okay. Ça, j'en ai en, en encore aujourd'hui. La Mémoire courte, j'ai un petit peu de la misère avec ça. Là. Okay. Euh, mais ça s'en va vers le mieux, par exemple. Okay. Ben, parce bon, que hein, quand j'ai bon eu mon retour, là, je me suis souvenu de tout ce que j'avais à faire dans le match. J'ai ah, rien ouais. oublié. Ouais. puis ça, pour moi, là, juste ça, c'est un accomplissement, parce que j'ai toujours eu de la misère avec ça. Toujours, toujours, toujours, toujours. toujours. <coughs> Puis à, à cette époque-là, tu comprenais pas c'était quoi. Fait que j'imagine que tu faisais non. juste dire, Chris, c'est le stress qu'il me faut oublier des affaires, ou tu sais. Mais en puis, réalité, c'était pas ça, fuck all, là, tu sais. Non, pis puis, puis pour revenir un peu à ce que tu viens de dire, euh, je luttais oui. contre Novocaine un soir. Pis euh, j'ai rien contre Novocaine, là. C'est un ange, ce gars-là. OK, je l'adore. Mais moi, j'étais réputé pour être un gars qui est capable de suivre des cruiserweights, qui est capable de faire des moves de cruiser weight, j'avais aucun problème à suivre n'importe qui dans le ring. Sauf que ce match-là, c'était vers ma fin euh, de la lutte. Okay. J'avais à peu près 24 ans là, à cette époque-là. Et j'ai pas été capable de suivre Novo King dans le ring là, euh, comme j'aurais été supposé. Là. Fait que je suis arrivé dans le vestiaire frustré, j'ai pitché des chaises puis je n'étais jamais comme ça, là. Jamais comme ça. Moi, je un gars qui, qui est dans son trou, dans son vestiaire, puis euh, il fait ses affaires. Puis euh... là, Yann vient me voir. Hein, T'es-tu es correct? Oh, c'est rien contre toi, je suis frustré contre moi, puis je ne comprenais pas pourquoi. Mm -hmm. fait que J'avais 24 ans, là, puis mon corps commençait à décliner quand tu es supposé être dans ton pic physique ou presque dans ton pic physique. Ah, fait que dans mon cas, à moi, c'est mon clapet le problème. Okay. C'est physique dans mon cas. Mon clapet est trop fort pour la pression que je respire quand je dors. Fait qu'il reste fermé. Jusqu'à temps que mon corps s'active, le ronflement arrive, c'est comme ça que je reprends mon souffle quand je dormais. Fait que, fait que c'est ça que c'est... En gros, c'est ça. Moi, je vous le dis, là. vous avez des doutes sur votre sommeil, là. allez-y. Consultez-vous. Parce que moi, j'ai perdu 18 ans de ma vie avec ça Puis je voudrais pas que ça arrive à personne. Ben, suite à nos conversations, euh, euh, moi j'avais déjà enclenché des démarches parce que je suis un peu dans la, dans la même situation, mais moi c'est comme je pense c'est 50 fois par nuit à peu près que j'arrête de, de respirer. Pis, chaque fois que je me lève, je suis fatigué, mais c'est parce que je suis comme habitué, c'est, ça devient néfaste parce que, as que, même, que tu as l'impression que c'est le même que tu t'en rends pas compte, mais ton corps vient euh, super, euh, super fatigué. Fait, je suis vraiment content qu'on qu puisse prendre quelques minutes pour ben en discuter oui, ben de oui. ça parce que souvent, ben, ça ça force de sensibiliser les gens qui font en sorte que euh, crime, on devient une société meilleure. Tu sais, puis je suis vraiment content que tu aies pris deux minutes pour en et, parler. Il ben n'y a pas de trouble puis je, je vais juste en reprendre un petit 30 secondes. Là. Oui, euh, ben à l'époque, les gens m'appelaient et disaient hey, « viens-nous voir un de nos shows puis tout, tu vas aimer ça. Puis... » Je n'étais pas capable. Ça me demandait tout, juste pour embarquer dans mon char puis me rendre sur place, de ne pas m'endormir dans le char, ah ouais. de ne pas tuer quelqu'un sa route parce que je me suis endormi dans le char. Ça, fait, fait, ça me demandait tout. Puis je vais vous laisser sur une image forte. ok euh, Pour ce sujet-là, je parle. Là, je vais vous laisser sur ce sujet-là avec une image ouais, ouais. forte. Euh, avant ma machine, j'ai déjà passé un mois sans me laver. Parce que j'avais pas l'énergie pour le faire. C'est malade. Ça. Fait que j'étais rendu là, là. Quand quand vous dites, là, le fond du baril, là. L'ombre de toi-même? Oh, ouais, c'est. Oh, ouais, c'est ça. Sans vouloir, hein? Sans vouloir t'inscrire. Non, non, non. Non, non, non, non, non, non. Je, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est. C'était ça, là. Fait que lisez les pas si vous avez des problèmes de sommeil. Maintenant, ils disent. Euh, avant, excuse-moi, avant, ils disaient il faut bien manger pour faire de l'exercice puis bien dormir. Maintenant, c'est plus ça. C'est « il faut bien dormir pour bien manger et faire de l'exercice. Ouais, » Le sommeil, c'est important, ça. Oh, tu ouais, arrives à la job, tu n'as pas dormi, oublie ça. Là. Ben non, c'est sûr, là, tu non. fais une erreur. Moi, je t'écoute, je travaille de nuit. Là. Si j'arrive et je ne dors pas de la journée, euh, oublie ça. Et là, ceux, quoi, ceux, ceux qui me disent « moi, je dors 4 heures puis je suis correct », mmh. ça, c'est une histoire de génétique. Et il y a 0,01% de la population qui ont ce gène-là, qui les permet de dormir deux heures ou trois heures ou quatre heures et qui sont à 100% le lendemain. Ouais, Grégory Charles, genre. <rire> c'est ça. Dis ça que j'ai entendre. Oh, ouais, il dort deux, trois, quatre heures par nuit. Ouais, ouais, mais attends, là. Je, je te dis 0,01% de la population. Ça n'existe pas. C'est ouais, ça que, que je veux dire. Ça, je veux dire. Attends, mon, mon, père, <rire> mon père faisait ça, me disait ça. Puis. C'est un gros fumeur, là, mais le, le médecin, il a dit tes poumons sont beaux. Il se demandait s'il si fumait. Okay? OK? Mais il est mort du cancer. Puis je vous le dis, là, une des, une des premières causes de l'apnée du sommeil en particulier, là, ou de votre sommeil point, c'est les killer cells qui appellent, c'est les cellules qui sont comme en forme de T, là. ces cellules-là, là, font partie des cellules blanches. Okay. C'est eux autres qui vont détecter tout ce qui est cancérigène, tout ce qui est pas bon dans ton corps. Mais ben quand tu dors une heure de moins dans ta nuit, ça veut dire de 8 à 7 heures de sommeil, ouais. tu réduis tes killer cells de 40 ah, bon. C'est fou, là. J'ai l'impression okay. de parler avec un spécialiste. Non, ah non, mais <rire> il, c'est parce que j'ai fait des recherches, là. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais, ouais, on ne met rien en doute, c'est pas sûr. Je pas, pas eu le choix d'en faire, là. Tu sais, là. Fait que mon père me disait, là, moi, je dors 4 heures, puis je suis correct, puis il a fait ça 40 ans de sa vie. Quand il a pris sa retraite, là, il a commencé à dormir 8 heures, puis il m'a dit, j'aurais jamais dû faire ça. Puis savez vous savez-vous quoi? Il est mort à 67 ans, puis il est mort du cancer des os. Ah, non, okay. Fait que je vous dis ça comme ça, là, moi, je suis garanti, là, que s'il dormait 8 heures par soir, depuis son existence, là, il aurait probablement pas eu de cancer, parce que c'était le gars le plus en forme que j'ai jamais connu de ma vie. C'est fou, pareil. Une... Tu nous que... fais, euh, fais une belle leçon de vie, honnêtement. puis C'est vraiment cool de, de t'avoir avec nous. Euh, en terminant, euh, Chase, euh, dans le fond, euh, pour terminer, comme à l'habitude, mon ouais. collègue euh, Benoît Laferrière et dans il prédit le futur de nos, <rire> euh, de nos invités spéciales. Donc, la parole est à toi, mon ami. Oui, en tout cas, ben donc, merci pour l'entrevue. Ça a été euh, une expérience d'en de me... savoir euh, plus sur toi, dans le fond. Là. Il n'y a rien prédis... là, ça me fait vraiment plaisir. Il n'y a rien je... là. Ouais, je ne te prédis sûrement pas une troisième cicatrice en arrière de la tête. <rire> <'inquiète pas>, <rire> j'espère, j'espère. <rire> en tout cas, je, je voulais te dire, il n'y a pas juste moi qui te prédis, mais Jonathan aussi, on, on te prédit bien du succès euh, dans ton retour sur le ring. Euh, tu recommences progressivement, puis en tout cas, on te souhaite vraiment ouais. le, meilleur, euh, le meilleur des succès. Je ne sais pas si je peux dire progressivement, parce que ça va bien trop vite, là. Euh, T'as fait, écoute... fait un match retour, là, le samedi passé? Ouais, okay, c'était mon gros retour le samedi passé, puis bah c'était compté d'été en plus, c'était pas ouais, compté ouais. Là. Non Non, non, non, non, ça a dû passer un peu. Écoutez, euh, j'étais pas loin de 400 livres il y a 3 mois, j'ai perdu 69 livres en 3 mois. Ok. Euh, puis euh, faut que je change ma garde-robe au complet d'ailleurs. Ouh, ça va te garder occupé <rire> On va mettre devant oh, la caméra. Ça oh, coûte cher. Ah oh, oui, euh, Le coût de la vie coûte cher. Ça, c'est oh, ouais, Débile. Puis. Euh, ouais, ouais, ouais c'est ça, exact, exact. <rire> Mais euh, moi, j'avais un plan en tête, puis c'était février, mars. <rire> okay, puis ouais. là, ça déboule les bookings, là. Fait que. Je, <rire> je ça va temps. vite, là. <rire> ouais, ouais, ça va vite, ça va vite. <rire> yes, super. Ben, merci beaucoup, euh, Charles, pour euh, cette merveilleuse entrevue, honnêtement. Euh, euh, un vétéran de la lutte qui, oh, ouais. euh, qui nous a pris un plein de choses aujourd'hui. Donc, euh, ben c'est ici que se termine notre émission spéciale avec Chase à Runside. Merci beaucoup et à bientôt tout le monde. Oui, merci.